Bonjour, moi c'est Mélanie, je me suis inscrite sur la session d'avril et je voulais vous partager mon expérience sur la formation savon. Ça faisait déjà un an que je faisais des recherches et j'avais un petit peu laissé tomber, puisque j'avais l'impression que c'était trop complexe et que ce n'était pas pour moi. Et puis j'ai découvert le blog de Caroline et puis un jour, dans une de ses newsletters, j'ai découvert sa fameuse formation savon. Je me suis inscrite et je ne le regrette vraiment pas. Je n'imaginais pas à quel point elle était aussi complète. Ce qui est bien, c'est que vous avez un accès de, un espace de formation. Vous pouvez vous connecter quand vous voulez, faire la formation à votre rythme. Et une vidéo se débloque régulièrement. Donc, euh, elle est accompagnée d'un cours en PDF. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé euh, tous les cours pour me former un petit book. Ce qui est bien, c'est que vous voyez tout de A à Z. Il n'y a pas de mystère dans ces vidéos. Elles sont de très bonne qualité et elles vous montrent tout. Caroline vous donne aussi des astuces, des conseils sur, par exemple, l'achat de matériel, ce qui a hésité et ce qui a privilégié. Et puis enfin, après une paire de cours, c'était l'heure pour moi de me lancer dans la fabrication de mon premier savon. Je me suis sentie quand même accompagnée dans ma cuisine. Je me suis lancée tout à fait euh, de façon sécurisée. Et je ne le regrette pas. Maintenant, je formule moi-même mes propres savons. Je les fabrique moi-même. Donc je me dis, en fait, si vous êtes motivé, avec cette formation, rien n'est impossible. Je vais vous laisser juger vous-même mes petites fabrications maison. N'hésitez plus